Le fonctionnement aujourd'hui des partis politiques est désespérant. Explosion sociale On me dit c'est pas démocratique quoi, c'est pas démocratique, ils sont tous démocratiques ces gouvernements Vous oui. n'imposez pas le changement que par la rue. Je suis pour un printemps européen, on verra après ce qu'on y met dedans. Moi je ne crois pas à ce mouvement social qui est la vérité. Aujourd'hui, je rencontre Daniel Cohn-Bendit, grande figure de mai 68 en France, bien connu en Europe, député européen. Et avec lui, nous allons parler de la jeunesse européenne, de ce qu'il se passe dans le monde. Et nous allons lui poser la grande question, un printemps européen est-il possible Allez, on y va Merci de nous recevoir pour EU-Spring EU qui est merci, un web documentaire qui se pose la question d'un printemps européen est-il possible à l'image des printemps qu'il y a eu en Tunisie, en Égypte et dans le bassin méditerranéen ou des révoltes de la jeunesse qu'il y a eu même plus récemment dans un pays comme le Brésil ou le Canada Selon vous, la démocratie en fait euh, est un système politique qui empêche le fait qu'une révolution puisse se faire en Europe Non. Parce que quand savez... on vit dans un système démocratique, on ne peut pas avoir oui, moi, une révolution dis, qui change vous chose. vous les choses. Révoltes, les révoltes ont lieu quand une démocratie est incapable de, est incapable de se réformer. Donc vous pensez qu'on est maintenant dans, un, dans une période où ça peut très bien arriver, et qu'il n'y a pas besoin de vivre dans une dictature pour il provoquer une, avoir, une révolution Il peut y avoir un certain nombre de révoltes, mais ces révoltes ne vont que... Ne vont que ce pas péjoratif, que provoquer un processus de réforme démocratique. Moi, je, je veux dire, la, la, la grande différence entre Danny Cohn-Bendit de 68, où moi je pensais à l'autogestion généralisée, etc., c'est que je ne, je, je, comme espace d'organisation politique, je ne vois qu'une démocratie qui évolue et se perfectionne et se remet en cause. Je, je suis pour, que j'étais contre, Alors, à 61, quand les gens criaient euh, « élection piège à con », euh, je ne crois pas qu'on puisse avoir un fonctionnement, disons, démocratique dans une sans élection. Le, le problème des partis politiques, c'est une provocation. Je dis, on ne peut pas faire une démocratie sans partis politiques. mais le fonctionnement aujourd'hui des partis politiques est désespérant. Jusqu'à quel point un mouvement de rue peut influencer la sphère politique c'est-à-dire qu'un euh, mouvement, euh, disons, euh, social ou de rue, comme vous dites, change euh, le climat du paysage politique. Et après, ça dépend des évolutions politiques. Euh, donc, il n'y a, a pas d'automatisme. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas un changement de climat politique, il n'y a pas de changement politique. Donc, euh, le mouvement, les mouvements, disons, dans la rue sont nécessaires pour initier le changement et après mais vous n'imposez pas le changement que par la rue et c'est -ce un peu si vous voulez, regardez vous prenez prenez deux exemples la Tunisie et l'Égypte ok bon vous avez la Tunisie qui est le, le berceau euh, disons du printemps arabe ils ont eu une fulgurance géniale qui a été cette création se vote pour l'Assemblée Constituante. Et donc, dans les moments les pires de crise jusqu'à aujourd'hui, ils avaient un espace politique où les mouvements pouvaient se, se, se concrétiser ou pas. Et ils arrivent à un compromis bancal sur la Constitution et vous vous dites, mais euh, il fallait faire ça autrement. C'est vrai tout ça, mais comparé à tous les processus de Constitution, si vous prenez l'Égypte aujourd'hui avec la Constitution des militaires, avant c'était la Constitution... Euh, des frères musulmans, eh bien la Tunisie a, un, a une structure de processus. Après on verra comment ça se finit, hein, je ne sais pas, mais au moins vous voyez pourquoi la Tunisie peut y arriver dans, dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Hein, C'est une évolution compliquée. L'Espagne, l'Italie ou la Grèce, où les gens sont descendus dans les rues, il y a eu les révoltes dont vous parlez. Ils ont manifesté, il y a eu des élections. La seule chose que ça a changé, c'est euh, la couleur politique du parti au pouvoir. Ça n'a pas tellement euh, changé les processus démocratiques des pays en question. C'est la faute de qui, ça C'est la faute de qui ben, Les gens... Vous savez, moi, je vous dis une chose. Par exemple, prenez... C'est absolument D'après vous, c'est la faute des citoyens Non, non C'est la faute des citoyens, c'est la faute qu'il n'y avait pas de proposition politique, que la proposition politique... Prenez... Euh, euh, euh, euh, Tsipras, euh, non, Syriza. Prenons cet exemple très intéressant. Tsipras et Syriza ont la majorité. Ok Le peuple a décidé. Dans la rue des millions, ils ont mis un nouvel gouvernement au pouvoir. Ok Vous êtes contente Normalement. Normalement. Tsipras va à l'Union Européenne et dit à Mme Merkel c'est fini maintenant. Fini avec le mémorandum. Madame Merkel dit, « D'accord ?»« Alors maintenant, dit, mais vous allez me donner de l'argent, parce que il n'y a plus rien dans les caisses. » Madame Merkel et l'Europe disent, « Non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. »« Donc, dit Cyprien, je sors de l'euro. » Parfait, il a le droit. Il sort de l'euro. Il sort de l'euro, d'évaluation, mais compétitive, mais quoi Il n'a rien à exporter les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Son armée, ses fonctionnaires, il faut qu'il les paye. Avec quel argent La planche à billets Ça dure six mois, puis après c'est fini. Bon, après il n'a plus d'argent pour payer son armée, ses fonctionnaires, les pauvres, l'assurance chômage. Alors c'est plus une diminution de 30 à 40%, c'est 100% de diminution. Qu'est-ce qui se passe alors Dans une situation comme ça, explosion sociale les gens disent, eh hey, oh oh, tu voulais dire qu'on va améliorer notre vie, ça devient pire. Parce qu'il n'a pas l'argent. C'est pas de sa faute. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Hypothèse, coup militaire. Dans votre manifeste de Boule Europe. Que vous avez euh, coécrit avec euh, Guy Verhofstadt, le leader des, du, des libéraux euh, au Parlement européen, vous plaidez pour une Union européenne fédérale qui sorte de l'État-nation, mais avec euh, l'augmentation, enfin la hausse de la popularité des euh, partis nationalistes. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, ça va vraiment être possible et surtout, sur qui est-ce qu'on peut compter pour euh, pousser l'Union européenne vers ce fédéralisme Parce que les chefs d'État et de gouvernement, ils s'y entendent bien dans la situation euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que euh, vous voyez qui pourrait un petit peu mener ce mouvement Est-ce que ce sont les sociétés civiles Est-ce que ça viendra d'eurodéputés au sein du Parlement européen Est-ce que ce sera vous, vous qui n'allez pas vous représenter aux prochaines élections et qui sortez du Parlement en 2014 Est-ce que vous êtes prêts à redéfinir justement dans la rue pour mener euh, ce, ce combat pour une union européenne fédérale. Dans le monde d'aujourd'hui, face à la mondialisation, comment peut-on en tant que français, allemand, italien, je ne sais pas qui, rester maître de notre destin Est-ce qu'on peut rester maître de notre destin en revenant l'espace national. Marine Le Pen, je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je ferme les frontières, je renvoie les deux tiers des musulmans et tout va bien. La France retrouvera sa grandeur nécessaire. Et puis vous avez maintenant des souverainistes différents qui ne disent pas grand, grand, quelque chose de très différent. Ou alors vous dites, dans le monde d'aujourd'hui, dans 30 ans, aucun État membre de l'Union européenne ne fera partie du G8. Aucun. Question, vous avez... Et alors Oui, on peut vouloir de... avoir dans le monde, en tant que France, l'influence du Luxembourg en Europe aujourd'hui. On peut vouloir devenir le Luxembourg. Un pays, un paradis fiscal, euh, euh, où on s'ennuie beaucoup, mais qui n'a aucune influence dans le monde. Et que... Ils hein, <rire> euh, sont branchés qui qu'ils vont être contents. Oui, non, mais enfin, il ne faut pas rigoler. vous avez, hein? non. Ah ben Jean-Claude Juncker, tête de l'Eurogroupe, euh, quand même. Dans pas... l'Europe. Dans l'Europe. Il l'Europe. a pas rien Absolument. Donc là, Jean-Claude Juncker hein? ou François Hollande ne sera quelque chose que dans la souveraineté européenne. Vous avez trouvé la solution. C'est exactement ça. Alors maintenant... C'est un processus en construction. À un moment, il faut aussi savoir rentrer dans l'arène politique, comme vous vous l'avez fait. Vous êtes passé de la rue euh, au système politique. Est-ce que c'est un peu comme ça que le mouvement de rue peut concrétiser ou peut continuer à faire avancer euh, ce changement dont vous parliez euh, ça peut, ça peut, On peut rentrer dans l'arène politique. La J'ai un système. Euh, oui, oui, mais ça... Euh, mais, où l'arène politique euh, reprend... Des initiatives et se transforme et, et, et évolue. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui euh, un processus de transformation démocratique doit se concrétiser dans un espace de décision démocratique euh, et ne peut pas se concrétiser simplement directement de la rue à je ne sais quoi. Oui, il peut y avoir des explosions pour ou contre l'Europe et ces explosions qui changent le climat européen doivent se concrétiser dans les espaces politiques, donc parlement européen ou les parlements nationaux. En tout cas, les gens de la société civile qui participent à ce web documentaire, ce sont des jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont entre 25 et 35 ans et qui pensent qu'une autre Union européenne est possible et qui veulent qu'il qu y ait beaucoup plus de progrès en termes de lutte contre le chômage, en termes de protection de l'environnement. Oui, hein D'accord. Le problème de Bruxelles aujourd'hui, c'est que la politique définie par le Conseil européen, c'est une politique définie par des gouvernements qui, dans tous leurs pays, ont des majorités. C'est pas... On dit, c'est pas démocratique, quoi, c'est pas démocratique, ils sont tous démocratiques, ces ils gouvernements. Étaient. Ils ont été... été Inch'Allah, vous avez tout compris. Hein? Et alors, à partir de là, à partir de là, je dis oui, il faut se battre pour qu'il y ait d'autres majorités, pour qu'il y ait une autre... Mais si la France élit une majorité néolibérale ou s'il n'y a pas de force politique, ou si peut-être c'est très compliqué de faire une autre politique, hein, encore ça, eh bien, euh, on, on, on avancera comme ça, qu'un cas, cas euh, avec des compromis compliqués, etc. Mais euh, c'est ça, le, c ça le, le, la vie politique. Il n'y a pas de... Je veux dire, moi, je ne crois pas à ce mouvement social qui est la vérité. Le mouvement social exprime un désarroi. Le mouvement social exprime un refus. Le mouvement, la société civile dit « il faut que ça change ». Ils font même des propositions. Ouais, Ils font des propositions. même des propositions. Mais attendez, les propositions de, de la société civile, ce pas des propositions qui ont tout de suite la majorité. Tout à fait. Et donc, elles sont... C'est pour ça qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va leur montrer où sont non, les peu faibles montrer, des systèmes politiques. Pas... Oui, front. Oui oui, oui, oui, oui, oui, il faut attaquer les, la, faiblesse des, la faiblesse des systèmes politiques. Il y a la faiblesse des mouvements sociaux, il y a la simplification des mouvements sociaux, il y a euh, l'incapacité de trouver des compromis. Il ne suffit pas de... Je veux dire, le, le grand ennemi de la politique aujourd'hui, c'est le yaka. Il n'y a qu'à faire ceci, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de solution euh, magique. Parce que moi, je lance une révolution ici, donc la question c'est, est-ce que vous Alors, voulez participer prenez, prenez... Écoutez, moi je vais avoir 70 ans. Hein? Et alors, est-ce que la révolution, c'est la panache des jeunes Est-ce que les Russes sont jeunes Ou est-ce que c'est transgénérationnel non, de vouloir faire changer les choses euh, Moi, euh, si vous voulez, maintenant, ça fait 20 ans que j'ai passé au, euh, au Parlement européen, euh, j'ai euh, mis toute mon énergie euh, dans cette construction européenne, et maintenant, je vais voir ce qui se passe. Donc euh, s'il y a un mouvement qui me plaît, euh, c'est bien possible que je le rejoins. Mais je ne suis pas aujourd'hui euh, une des personnalités ou la personnalité, etc., qui se sentent capables de lancer un mouvement. Il y a des situations où des mouvements émergent, et c'est ce que je dis au début, et, et changent le climat politique. Euh, enfonce, euh, crée une brèche une brèche dans la société et après, des tas de pulsions de la société suit. Je suis pour un printemps européen, on verra après ce qu'on y met dedans. Merci okay, Daniel Bendit.